D'accord. On est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à la revente. D'accord. Oh. Alors, Tac. Ashley, si mon alternance se termine dans quelques mois, je peux encore investir avec ce contrat ou je dois attendre de le renouveler bah, Ça dépend. Si, si ton contrat se termine dans moins de trois mois, je te dirais de, de, de sauter sur l'occasion avant… Enfin, euh, euh, dès que tu peux, quoi. Parce que euh, je te donne le cas, par exemple, de… De, de, on a eu le euh, c'est même pas le cas d'un participant c'est un ami à moi bon je ne mentionnerai pas son nom c'est un ancien collègue à moi qui euh, allait quitter enfin il savait qu'il allait partir en fait et euh, il était en période de avant sa période de préavis, il a, il a pu acheter un bien en fait donc euh, il a fourni ben, tout ce qu'on lui demande les dernières fiches de paie etc malgré le fait qu'il allait quitter son emploi il a quand même pu euh, obtenir son financement donc s'il te reste trois enfin si tu sais qu'il te reste au moins trois mois, Honnêtement, tu peux, le faire, tu peux le faire sans problème. Yes. Euh, là, j'ai une autre question. Ah, salut Samuel. Salut Samuel, euh, l'un de nos premiers participants en ligne. Salut Florent, mon épouse et moi, même gagnons, on gagne environ 5000 euros par mois. On a, À deux, on habite en Ile-de-France. Avec notre budget, quel serait le meilleur investissement On n'a pas de prêt en cours et de gosses. Honnêtement, 5000, euh, tu peux faire beaucoup de choses. Hein. 5000, tu peux euh, directement taper euh, un immeuble ou plusieurs, plusieurs lots, en fait. Mais Avec 5000, tu peux, tu peux acheter, euh, surtout si tu n'as pas de dette derrière, tu peux acheter, tu peux acheter gros. Quoi. Donc, honnêtement, moi, j'irais euh, en Ile-de-France, euh, ouais, sachant que, ouais, en Ile-de-France, ce qui fonctionne le mieux, le mieux, sachant que les prix sont quand même assez élevés par rapport à la province. Là, en ce moment, par exemple, en Ile-de-France, je suis sur une opération de colocation et d'immeubles, en fait, et d'immeubles à, à, à revenus. En Ile-de-France, les studios, tous les studios, euh, voilà, enfin, les petites surfaces de moins de 30 mètres carrés, c'est hyper cher, c'est hyper cher. Donc, tu vas avoir des studios à... Euh, quand je vois mes studios, aujourd'hui, ils sont valorisés à près de 125, voire même du 150 000 euros. De toute façon, c'est des studios que j'ai acheté à l'époque à 63 000 euros. Tu vois, donc, c'est les prix, ils ont, ils, ont, ils ont flambé. Donc, moi, j'irai En tout cas, en Ile-de-France, Je viserais vraiment des grosses opérations. Donc, minimum, minimum du deux chambres, quoi. Minimum. Pour vraiment euh, être être rentable. À titre d'exemple, j'aime bien donner des exemples. Pareil, euh, c'était, c'était en fin d'année dernière. J'ai acheté un, euh, j'ai acheté un bien sur Vitry, Vitry sur scène C'est trois chambres, 65 mètres carrés. Euh, dans trois chambres, 65 mètres carrés. Je l'ai eu à 170 000 euros. Et aujourd'hui, je le loue à près de 1000. Euh, je fais une coloc à combien déjà Je crois que je dois à 1 400 euros. 1390, voilà, 1390. Et tous les mois, ça génère 400 euros de cash flow, Tous les mois. Donc, sans rien faire. Quoi. Donc, euh, c'est un, un exemple de, de ce que tu peux faire. Et il y en a pas mal en Ile-de-France. Surtout en ce moment, j'ai regardé derrière moi. Là, il y a pas mal d'opportunités euh, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, tac, tac, tac. Donc... Euh, concernant euh, au niveau de, est-ce que tu pourrais nous en dire plus concernant euh, comment se passent en fait les sessions stratégiques en fait avec toi Comment ça se, comment les personnes peuvent te contacter Qu'est-ce que tu leur apportes lors des, lors des enfin lors des lors des sessions stratégiques en fait Très bonne question. Alors euh, euh, comment juste, ils peuvent. excuse moi juste, je, veux vous, oui. je veux vous je veux vous remettre le lien de dans les commentaires. Okay. Euh, donc, euh, je te laisse. Et en attendant, je mets, les, je mets le lien pour que vous puissiez euh, rejoindre Rasmix si vous le souhaitez. Alors, euh, généralement, l'idéal, c'est de, de faire la réunion sur Zoom. Euh, juste au cas, si on a besoin de partager des informations ou on, on, euh, on doit travailler ensemble à, les, à même les mêmes écrans. Mm -hmm. euh, alors, sur Zoom. Euh, et euh, généralement, c'est... J'essaye de bien comprendre la situation. Qu'est-ce que euh, vous essayez d'accomplir? Pourquoi? Et s'il y a des éléments, des, des croyances limitantes ou euh, une vision limitée dans laquelle euh, vous êtes en train de vous bloquer, mm -hmm. essayez de vous donner les éléments qui vont vous permettre d'élargir euh, votre vision. Et souvent, euh, ce que j'ai, c'est justement l'apport initial en capital. Euh, les gens pensent qu'ils sont beaucoup plus pauvres ou à euh, beaucoup moins de ressources qu'ils euh, qu ont actuellement. Alors, j'essaie de faire valoir toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition pour vraiment leur donner la, la vision de qu ce qu'ils sont en mesure de, de faire. Et peut-être quelques idées de financement créatif qu'il pourrait mettre en évidence. Euh, je donne un exemple, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. J'avais une couple récemment euh, qui avait placé une commande pour une maison neuve qui était supposée d'être livrée au mois de juin. Mmh. Et là, on était en période de covid et au au début de notre conversation, le couple disait « non, mais on s'est engagé pour acheter le bien immobilier, là. la maison s'en vient ». Alors, j'ai pris le temps avec eux de vraiment analyser la situation et je leur ai posé la question, vérifier avec le constructeur. Le COVID, ça a mis un, un retard sur tous les projets de construction. En plus, ils ont un carnet de charges qui, qui accuse un retard. J'estime que votre maison, ils seront pas capables de vous la livrer avant décembre. Alors, ils ont vérifié et justement, le, le constructeur a dit, on sera pas en mesure de, et même on n'est pas en mesure de vous promettre, mais ce sera pas avant le mois de décembre. Et là, ce que je leur ai suggéré, c'est bon, écoutez, vous êtes, vous savez que vous avez le bien immobilier. Si vous allez de l'avant avec votre maison, qui va être un drain sur vos ressources et vos revenus. Ça va retarder vos plans pendant trois, quatre, voire même cinq ans avant de pouvoir devenir investisseur immobilier. Je leur ai proposé de pourquoi pas prendre le temps que votre maison soit prête et devenir investisseur immobilier en premier. Et mmh. du fait d'être investisseur immobilier, vous allez avoir un revenu additionnel sur votre, sur votre salaire et ça va vous faciliter le... Euh, le travail pour aller de l'avant sur d'autres euh, investissements. Et justement, ils sont inscrits. Ils sont un des participants. D'accord. Alors là, du coup, au lieu d'attendre jusqu'au mois de décembre, s'acheter leur maison et après ça, attendre un autre 3 à 5 ans avant d'avoir un bien immobilier euh, à revenu, d'ici décembre, ils vont avoir les deux. Voilà, ah, donc, euh, comme quoi... <rire> Faire des histoires égrasmiques, ça permet de, de faire d'une pierre deux coups en termes, <rire> en termes, en termes d'investissement. C'est un très bel exemple et je pense qu'il y, y a des cas comme ça, il y a énormément de cas comme ça, justement de personnes qui veulent d'abord se lancer dans du résidentiel, dans du neuf, et alors qu'elles euh, peuvent très bien investir euh, avant. Quoi. Et il ne faut pas se dire que, parce que les gens, ce qu'ils pensent des fois, c'est se dire, j'achète ma résidence principale, après j'investis. Et ils se disent en fait qu'une fois que j'ai ma résidence principale, ça va être plus simple d'investir. C'est le contraire en fait. C'est mieux d'abord d'investir et après d'aller acheter ta résidence principale parce que quand tu vas investir et après venir acheter ta résidence principale, déjà la banque va voir ton historique en termes d'acquisition, ta payé, les mensualités, etc. Donc, elle va se dire, bon, là, tu es un bon gestionnaire, elle va même être plus flexible pour te, euh, enfin, te financer ta, ta résidence principale. Quoi. Donc, très, très bon exemple à ce niveau. Euh, pour une nouvelle personne je vois, vois qu'il y a encore plus de monde des likes euh, préparez également vos questions on va rester encore un peu de temps euh, j'ai vu des questions yes habib <rire> exactement ouais je sais je suis je suis un peu trop voir, mais justement je laisse la place là <rire> maintenant c'est razmi qui va répondre à toutes les questions il n'y a pas de problème <rire> c'est ah, ah. razmi qui l'a invité donc c'est lui qui doit parler effectivement ah, en fait flavien je vais amener le cette approche-là, un, une étape encore plus loin. Imaginez mm -hmm. qu'au lieu d'acheter votre maison qui va aller chercher un 500, 1000 dollars par mois de votre budget mensuel, euh, vous, re, vous retardez et vous achetez un bien immobilier qui vous amène un 2 300 mensuellement, vous faites un deuxième, un troisième qui, chacun, va vous permettre de vous accélérer euh, cette acquisition-là. Et là, vous avez un revenu de 1000 dollars de vos immeubles qui va payer votre maison et votre salaire va aller pour vos dépenses euh, journalières. Quelle est la formule préférable? Selon moi, il n'y a pas de question, mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont pris avec cette idée-là, je dois être propriétaire de ma maison, mais ça devient un peu aussi une galère, hein? euh, mm. surtout dans ces, des situations comme ça, où vous avez votre maison, vous perdez votre revenu d'emploi, mais vous avez quand même votre hypothèque à payer, vous ne pouvez plus en sortir, qu'est-ce que vous faites? Tandis qu'un investissement immobilier va toujours vous amener un revenu, peu importe. Mmh, tout à fait, clairement. clairement. Et moi, j'aime bien dire aussi, euh, moi, moi, par exemple, je me dis, avant d'acheter ma résidence principale, j'achète un maximum d'immobilier et c'est lors de ma... J'aime bien parler d'arbitrage. c'est qu'à un moment donné, bah, je ne vais pas acheter de l'immobilier toute ma vie, mais je vais me dire, ok, là, j'atteins mes objectifs, maintenant, je vais acheter la maison de mes rêves et je vais faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Donc, je vais prendre les biens, enfin, euh, je revendre quelques biens que j'ai achetés qui vont me permettre tout simplement d'acheter ma, ma, ma, ma, ma maison peut-être même cash en fait donc faut voir ça comme vraiment un accélérateur. donc clairement l'investissement c'est un accélérateur